Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale Cameroun-Algérie. Cameroun-Algérie, comme relation entre les deux pays qui ont, qui ont joué un match à Blida. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, soldé sur la victoire et la qualification du Cameroun au détriment de l'Algérie. Et depuis lors, les relations tendent à se dégrader entre les deux pays. Un match peut-il dégénérer en incident diplomatique C'est l'une des questions. Auxquels nous allons répondre dans cette émission après les comportements de provocation observés chez des supporters algériens et même certains officiels, comme Jamel Belmadi, le sélectionneur de l'équipe des FNEC d'Algérie. Eh bien, la diplomatie doit-elle urgentement rentrer en action Eh bien, euh, les invités nous permettront de comprendre et euh, d'apaiser euh, les relations entre les deux nations sœurs dans cette édition spéciale. Algérie-Cameroun Cameroun, au Cameroun-Algérie. Je m'avais tout de suite vous présenter le panel qui va nous accompagner les 90 minutes qui suivent. À ma droite et tout près de moi, professeur Félix Zogo, est secrétaire général du ministère de la communication universitaire. Merci d'être là, Merci. Félix Zogo. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Philippe. Vous allez bien Très bien. – Ça fait du temps qu'on ne s'est pas retrouvé oui, sur les plateaux. Voilà, c'est avec plaisir. Merci en tout cas. Et nous revenons chaque fois. Et tout à côté de vous, euh, c'est un officiel. C'est pas euh, sous cette casquette qu'il est là sur su le plateau de l'édition spéciale ce soir, mais c'est un officiel du ministère des Relations Publiques, des Relations Extérieures du Cameroun. Il est ministre plénipotentiaire, sous-directeur de l'Union Africaine au MINREX du Cameroun. Merci Simon-Pierre Omba Bida d'être là ce soir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. bonsoir Philippe. C'est avec un plaisir renouvelé que je viens toujours à Vision 4 pour présenter ce que le Cameroun fait et, et surtout défendre les positions du Cameroun sur certains dossiers délicats comme celui de ce soir. Oui, votre présence nous sera utile à plus d'un titre parce que vous êtes, on rappelé, sous -directeur de l'a rappelé, sous-directeur de l'Union Union Af africaine. africaine. D'accord. Alors, de l'autre côté, c'est un ancien directeur des sports, tout puissant, ancien directeur des sports du, du ministère des sports et de l'éducation physique. Aujourd'hui, il est le patron de l'OCALUT, l'OCALUT comme euh, euh, la section camerounaise de lutte anti-dopage. Robert Nzana est avec nous. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bonny, bonsoir à tous les spectateurs. Et merci de m'inviter, n'est-ce pas, pour échanger avec... Euh... Euh, tous les responsables qui sont aussi sur le plateau. D'accord. Et le quatrième et dernier invité, ah bon, c'est un habitué des, des plateaux de vision 4, mais ce soir, il, il nous sera très utile. Universitaire, lui aussi, chirurgien, le professeur Jean Bayébec est avec nous sur le plateau de l'édition spéciale. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous les, les compatriotes qui nous écoutent. Je m'excuse de tenue hein. Monsieur Bonnet m'a appelé j'étais déjà au travail à 10h. Et comme j'ai une, une journée longue, je n'ai pas eu le temps de, de pouvoir aller ma vie de temps pour qu'elle fait la recherche. Hein. Parce qu'en réalité, moi je représente ici les pères fondateurs du Cameroun, les UPCistes. Je suis un fondamentaliste, c'est-à-dire c'est Oum, c'est Moumier, ceux qui ont fondé, ont voulu fonder. Ça le a quelque Cameroun. chose à voir avec cette émission. Oui, ça a quelque chose à voir, parce que la relation avec l'Algérie est plus ancienne que le Cameroun, que l'Algérie. Elle est avant l'indépendance les quatre pères fondateurs c'est-à-dire Bembela, Boumedjede qui le renverse et même le dernier, celui qui parle en 2012, Boutefika, qu'on appelait le Malien Bouteflika vient prendre les armes en Afrique noire au Mali traverse le désert c'est pourquoi on l'appelle le Malien c'est l'Afrique noire l'Afrique noire est donc déterminante dans la lutte du FLN qui a abouti aux accords devient et donc à l'indépendance de l'Algérie qui devient donc le pays le plus vaste, le plus puissant, des pays les plus puissants d'Afrique, du monde arabe, du Maghreb, de la Méditerranée. Donc il y a une dette des Algériens vis-à-vis -vis de nous, les Noirs africains. Ouais, ouais, il faut que, je ouais. pense que là, il y a des problèmes d'éducation. Il faut que les deux peuples, les peuples négro-africains mmh. et les peuples arabo-musulmans du Maghreb, se souviennent que les deux, les deux pères les pères fondateurs du panafricanisme c'est Ben Délan le fondateur de l'Algérie mais de nature marocaine les deux parents étaient marocains mais c'est lui qui fonde l'Algérie indépendante avec de l'autre côté Gamal Abdel Nasser. C'est eux qui font le panafricanisme. Euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, Nkouma écrit seulement, c'est l'écrivain. Et, et vous ramenez-toi à l'UPC. Mais chaque fois que vous, vous retrouvez non. sur le plateau, vous, vous ramenez-toi à l'UPC. Oui. Là, vous avez le fils d'un nationaliste aussi, euh, euh, euh, André Marimbida. Il vous dira la même chose, Jean Bayebek. Moi, je voudrais vraiment que vous nous donniez le rapport entre, entre l'introduction de cette émission et, et, et là. Le, le rapport là, est le... fondamental, c'est-à-dire que ceux qui ont créé l'Algérie et ceux qui ont créé le Cameroun ont créé les deux pays pour que les deux pays amènent l'Afrique à un seul pays. Les deux groupes, c'est-à-dire le groupe de Ben Bela, et le groupe Oum, veulent que on construise l'Afrique. Et nous en et tout en admettant nos identités, c'est-à-dire que tout en admettant que ceux du Nord sont à la fois africains, mais aussi arabes et musulmans. Bien que nous, ici de ce côté, on est nègres, mais on peut être animiste, chrétien ou autre chose. C'est la diversité, l'Afrique unique, par, euh, euh, un seul pays, en termes d'États-Unis, mais multiculturel, à la manière. D'un jardin de fleuris. C'est comme ça va... que nos pères fondateurs ont conçu. Voyons, oui, on, on va voir si jusqu'ici. Ce certains Algériens veulent s'écarter de cela. Il faut que j'aille lire l'histoire et qu'ils sachent qu'ils s'égarent. Parce qu'ils ont eu la chance que parmi leurs quatre pères fondateurs, trois se sont succédés au pouvoir c'est-à-dire Ben Dela, mm -hmm. Boumedienne et Boutefika. Abdelaziz, Boutefika. Les... Oui, ouais. ils ont combattu l'indépendance, armes à main. Les cadres là on les a mis tous en prison. Oui, attendons, attendons, Attends, à, attendons, voir, attendons, Attendant, voir ils ce que raté. ça donne. Que ils ça donne. réussissent l'indépendance, ouais. et veulent maintenant détruire ouais. un, Voyons, un projet de ceux qui ont voulu le faire. Je bah... pense que ceux qui sont dans cette logique en Algérie, sont en train de s'égarer. D'accord. Mais va, ça on peut va, on va être avoir une, une ignorance. Il faut qu'ils relisent. Ok. Alors, euh, euh, où euh, tout cela a commencé, <coughs> euh, les rapports dégradés entre, bon, on ne dira pas l'Algérie et le Cameroun, parce que jusqu'ici, on n'est pas on n'est pas dans un dans un giron officiel hein, des de, de, de, de, de, de relations, ce n'est pas les États. Mm -hmm. Alors, certains supporters algériens, inconditionnels des de fenêtres d'Algérie et, et, et donc euh, qui euh, agressent, harcèlent, les, les Camerounais et eh bien donc euh, voilà un peu le problème euh, euh, d'où le problème part je ne sais pas ce qui s'est passé avant pour ça, jean Baébec Simon-Pierre euh, Omba Ombambida pourrait nous dire si avant cela le Cameroun avait eu des bisbis avec l'Algérie en tout cas pour ce qui est euh, euh, de l'histoire du, du football alors ce but de Calte qui qualifie le Cameroun pour la Coupe du Monde Qatar euh, 2022 pour certains Camerounais euh, n'est qu'un prétexte, puisque avant cela, les Algériens, eh bien, déjà été responsables de l'assassinat d'un footballeur euh, du Cameroun qui évoluait à la jeunesse sportive de Kabylie, la JSK, Albert Ebossé. Est-ce qu'on peut regarder encore euh, certaines images de ce Camerounais Et euh, on donnera la parole à nos invités. Pour ceux qui auraient oublié le, le visage d'Albert Ebossé qui, euh, qui évoluait, à la jeunesse sportive Kabylie. Est-ce qu'on aura des images, s'il vous plaît, réalisation euh, Sinon, alors, c'est un peu comme ça que ça se passe. Euh, je m'avais donné la parole tout de suite à, à, à, à Félix Zogo. Professeur, on a donc ce match qui est le prétexte de la réaction aujourd'hui, euh, un peu violente de certains Algériens. Mais avant cela, Albert Ebossé qui a perdu tragiquement sa vie du côté, euh, du côté de l'Algérie. Il est volé à la jeunesse sportive Kabylie. Vous le connaissez très bien puisque vous suivez les affaires de football. Euh, Qu'est-ce que le Cameroun aurait, aurait dû faire Ou oh, le Cameroun a-t-il bien géré le cas Ebossé Et comment doit-il gérer le cas, le cas des de, de provocations aujourd'hui dans son victime, euh, certains Camerounais, de la part de certains, de certains supporters algériens, mais aussi certains officiels, puisque euh, Belmadi, Jamel, sélectionneur de l'Algérie, est, est quelqu'un de, de bien identifiable. Oui, alors peut-être qu'il faudrait aussi ajouter que au moment où Ebossé, notre compatriote, euh, perd la vie. En fait, est assassiné. Ça, au moins, c'est un fait. Mmh. On sait qu'il a été assassiné. Euh, eh bien, euh, la Chiesa Kabili a donc pour euh, euh, entraîneur euh, Hugo Bros. Mmh. Hugo Bros qui viendra par la suite entraîner le, le Cameroun. Donc, euh, cela voudrait dire que on peut aujourd'hui dire ce, cet entraîneur euh, avec lequel nous avons remporté notre dernière, euh, dernière Cannes en 2017 euh, a fait des, des confidences, a fait des révélations sur les conditions de l'assassinat de Palbert euh, et Bosset. Nous savons donc qu'il a été assassiné. Euh, les dirigeants de, euh, de la jeunesse sportive de Kabylie sont venus jusqu'au Cameroun euh, accompagner la dépouille de, euh, de Bosset. Il y a eu des promesses d'enquête euh, dont nous n'avons jamais euh, reçu, les, euh, reçu les, les résultats. Alors, si je le dis, si nous le disons, c'est pour dire euh, euh, à quel point le, le, le peuple camerounais, le public camerounais, euh, a fait preuve d'apaisement et de responsabilité. À aucun moment, à aucun moment alors que cela, euh, nous l'avions euh, comme un couteau euh, transperçant nos cœurs, et, et nos consciences, il n'y a eu euh, de, de, de mouvement de violence même pas de propos euh, de, de, de, de, de, de propos euh, dirigés contre, euh, contre ceux qui auraient commis euh, cet assassinat. Donc, euh, et, et, et tout cela est euh, du mérite de, de la responsabilité, le sens de responsabilité du peuple camerounais tout entier tout entier, nous avons compris que, bon, voilà, euh, la mort est arrivée, euh, quelqu'un l'a donnée, ou alors des gens l'ont donnée à notre compatriote. Nous sommes restés euh, quoi Nous sommes restés silencieux dans notre, dans notre douleur. Alors, il faut aussi dire que par la suite, euh, vous me posiez la question de savoir, euh, est-ce que c'est cet incident qui, euh, qui aujourd'hui euh, euh, fait courir des risques de déflagration entre... Euh, les deux, les deux pays, les peuples des deux pays, j'ai dit euh, d'abord euh, que euh, je parle là sportivement. Euh, L'équipe nationale de l'Algérie euh, euh, n'est pas un cauchemar pour le Cameroun. Globalement, euh, quand on, si on regarde euh, l'historique des rencontres, euh, nous ne redoutons pas l'Algérie, sportivement parlant, je parle footballistiquement parlant, euh, plus que d'autres pays. Dans le en Afrique et dans le monde. Euh, C'est pour être courtois et pour dire qu'on euh, n'a qu'à regarder nos palmarès respectifs, hein, que ce soit en Afrique, que ce soit à travers le monde. Euh, nous ne redoutons pas l'équipe nationale algérienne, outre mesure. Nous respectons l'adversaire, parce qu'il faut toujours, dans tout sport, respecter son adversaire, mais nous ne le euh, redoutons pas. Et euh, l'équipe d'Algérie, en rapport avec euh, la, la, la, la, la mort tragique des Bossets, est venu passer, je crois, euh, trois semaines ici, pendant la Cannes, au Cameroun. Mais les Camerounais les ont accueillis. En toute sécurité. En hein. toute sécurité. Et il y a même eu des phrases, des mots de provocation de la part de, euh, de, de, de, de Belmadi, euh, qui a nos stades des stades qui Critiquer les, le stade, critiquer les stades, les hôtels, les conditions d'hébergement. Le, le climat, <rire> le, le climat comme si nous étions responsables de notre climat. Alors, à cela, nous n'avons jamais répondu, par quoi que ce soit. Euh, lors du, du match aller de cette phase de barrage, euh, les, les Algériens ont envahi, positivement, naturellement, puisqu'ils voulaient supporter leur équipe, la ville de, de Douala. Je ne sais pas combien d'avions il y a eu, et certains sont partis à pied de l'aéroport, en, en chantant euh, des louanges à leur équipe euh, dans les rues de Douala, où ils se faisaient accompagner par des Camerounais. Par des Camerounais alors qu'ils étaient voulus. À la fin, nous avons été défaits. débattus cela faisait pratiquement, je crois si mes souvenirs sont exacts, 50 ans que les lions indomptables n'avaient plus perdu au un Camerou match à domicile. Ouais. Donc, mmh. bon, on a dit, c'est le sport. Nous allons... Euh, Aller jouer le match, notre qualification au match retour, personne n'a apeuré ni inquiété euh, ni les joueurs, ni les supporters algériens qui étaient euh, venus euh, si nombreux au Cameroun. Bon, maintenant, le match retour s'est joué. On aurait pu être éliminé. Et le sort n'a pas voulu qu'on soit éliminé. Il y a eu trois buts au cours de ce match. Aucun de ces trois buts ne souffrait de, de, de, de quoi que ce soit. Alors, c'est à la suite de cela. Que certains supporters algériens et même vous l'avez dit Philippe certains officiels parce que l'encadrement technique fait partie l'encadrement technique et même l'ancien président de la fédération mmh. euh, Mohamed Rawarawa hein, qui, voilà. qui a fait déclaration et sans dire également mmh. mais, mais ce que vous dites euh, euh, me permet de, de relancer mmh. Simon Pierre euh, Omba Mba Mbida alors, il parle du silence du Cameroun, suite aux événements qui, qui sont survenus. Les Algériens ont été chaleureusement accueillis au Cameroun, ont été en sécurité pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Euh, après Albert Ebossé, le Cameroun a, a entretenu un climat paisible. Alors, rien ne s'est passé. Est-ce que ça ne peut pas être une euh, mollesse, euh, cette réaction molle du Cameroun qui pourrait encourager les Algériens à davantage euh, provoquer les, les Camerounais non, je dois dire que depuis les événements dramatiques euh, qui remontent à quelques années au décès de notre compatriote Albert Ebossé, les relations entre le Cameroun et l'Algérie ont toujours été au beau fixe. C'est-à-dire on entretient d'excellentes relations entre les deux pays entre les deux gouvernements. Ça, ça ne souffre de qu'un problème jusqu'à ce jour, à moins que ça ne change à l'heure où je vous parle. Donc euh, le Cameroun, donc, qui est un État responsable, qui ne pratique pas la diplomatie de la canonnière, sait où sont ses intérêts. Mais, mais le Camon officiel a-t-il au moins demandé les comptes à la librairie Le Camon officiel par d'autres canaux. C'est-à-dire que vous savez, la diplomatie d'aujourd'hui n'est plus comme celle d'il y a 100 ans, ou même celle d'il y a 70 ans. Parce que nous avons ce qu'on appelle les TIC. Avant, il fallait des échanges de correspondance ça prenait des mois par bateau, après l'avion arrivé. Mais aujourd'hui, il suffit de prendre son téléphone ou même de, de, de tuer. Donc les chefs de l'État sont en contact directement entre eux, sans intermédiaire. Alors, nous, à notre niveau, on ne peut pas savoir si le président Billard et le président algérien Tebboune sont en contact, de quelque manière que ce soit, par rapport à ces problèmes-là. On ne peut pas le savoir. C'est lui le chef de la diplomatie. Et la caractéristique de la diplomatie camerounaise étant la discrétion. C'est ça qui caractérise notre diplomatie. Pas de, pas de front fond pas de triomphalisme, c'est la sobriété, c'est une diplomatie souterraine. Donc, il y a des choses qui peuvent se passer à un niveau que nous ne maîtrisons pas. Maintenant, il y a également des échanges, des notes que nos ambassadeurs font. Je prends le cas euh, de cette affaire en cours. Notre ambassadeur à Alger, je crois que à la faveur, c'était après le match Cameroun-Brésil, il y a eu une visite officielle d'un, je crois, du roi de Jordanie qui était à euh, euh, Alger et le président algérien, à la faveur de la réception organisant l'honneur du roi de Jordanie a félicité le Cameroun. Il y a une vidéo qui existe. Ça c'était au lendemain du match. Il a félicité et le roi de Jordanie a également profité de cette occasion pour également euh, féliciter le Cameroun. Je crois que c'est un signal qui indique la qualité des relations qui existent entre les deux États. Et j'imagine que notre ambassadeur, un bon diplomate, a certainement fait note à Yaoundé pour indiquer au chef d'État ce qui s'est passé. Parce que ce sont des détails importants. Parce qu'à ce niveau-là, que le chef de l'État algérien l'ait fait, il n'était pas obligé, mais il l'a fait. Parce qu'il a reconnu l'ambassadeur du Cameroun. Donc, je crois que c'est très important. Est-ce de... que Yaoundé s'est rassuré que les, les habitants, enfin, je veux dire, les, les ressortissants camerounais à Alger et dans d'autres villes algériennes sont en sécurité Bon, je crois que dans les réseaux sociaux, des, des vidéos qui circulent, certaines ont été authentifiées comme étant des fakes, c'est-à-dire mm. qu'ils ne sont pas d'aujourd'hui. Donc, je crois que s'il y avait un problème comme celui-là, notre ambassadeur aurait fait un câble approprié au département. Jusqu'à ce soir, on n'a pas eu ce genre d'informations. De, de, Et je crois qu'il ne faut pas exagérer les choses. S'il y avait vraiment un gros problème, je crois que l'ambassadeur qui est en contact avec les hauts responsables au niveau du Minirex aurait s'y même par téléphone un quelconque problème. Donc je crois que c'est une affaire au niveau des, des dirigeants des deux pays qui n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que la personne qui a agressé Samuel Etofis, président de la à c'est un ressortissant algérien. Il a prétendu l'avoir fait au nom de l'Algérie, mais ce n'est pas l'Algérie qui l'a mandaté. Ce n'est pas un officiel algérien. C'est un simple citoyen qui agit pensant défendre les intérêts de son pays, qui a poussé euh, le président Etofis à bout. C'est humain. La réaction de Samuel Etofis, c'est une réaction normale, humaine. C'est-à-dire que quelqu'un vous provoque, vous lui demandez d'arrêter, il persiste et naturellement, ce qui peut arriver dans ces cas-là, c'est que, bon, on peut perdre son contrôle. Et il s'est excusé. Donc je pense que ce que nous regardons, nous, au niveau euh, du Cameroun, c'est l'attitude des officiels algériens. Je dois dire, par exemple, lors de, de ce match, pour montrer la coopération, l'excellente coopération entre les deux pays, lorsque ce match de barrage s'est joué au Cameroun, le match allait, les services algériens ont saisi le Minrex pour nous informer de ce que... Un groupe séparatiste algérien, je crois le mouvement de libération de la Kabylie, quelque chose comme ça, qui est un mouvement qui est, qui est considéré comme terroriste en Algérie, mmh. voulait faire un coup d'éclat au Cameroun à l'occasion de ce match, déjà pendant la, la Cannes et en pendant ce match de barrage. Ce que le Cameroun a fait, c'est qu'on a demandé aux autorités algériennes d'infiltrer euh, certains de leurs éléments des services, de renseignement avec les services camerounais. Pour empêcher qu'il y ait quoi que ce soit, je crois que le Cameroun, les Camerounais ne l'ont jamais su. Mais au niveau du gouvernement, on le savait là c'est une bonne coopération. Ils n'étaient pas obligés de nous signaler. Donc l'Algérie, qui a à cœur d'entrer de bonnes relations avec le Cameroun, a pris l'initiative de nous informer et vous avez vu que le match s'est déroulé sans incident à Douala. Mmh. Maintenant, lorsque l'équipe du Cameroun est allée à Bida, avec le résultat que nous connaissons, là-bas tout s'est très bien passé également. On a vu la colère. Et le désordre des Algériens, mais notre équipe est rentrée sans encombre. Ça veut dire que la sécurité des Camerounais et de notre équipe au niveau de Blida, en plein cœur de l'Algérie, a été convenablement assurée. Donc on n'a rien à reprocher à l'Algérie en tant que pays. Ça, il faut le dire haut et fort. D Maintenant, il y a certains Algériens qui se comportent mal. C'est-à-dire qu'il y a des officiels qui ont cette attitude digne, noble, qui correspond à ce qui... Euh, est souhaitable entre États. Maintenant, il y a une certaine frange de la population qui ne comprend pas très bien les choses, qui est dans l'émotion et qui reste figée dans ces événements du 21 mars qui euh, posent problème aujourd'hui. Je crois que c'est aux autorités algériennes de parler à cette frange de la population, euh, de leur population, qui euh, n'entend pas raison pour que les choses changent. Je crois que le Cameroun montre des signes de bonne volonté parce que, comme je dis, c'est des choses qui se gèrent à des niveaux très élevés et la diplomatie camerounaise n'est pas là pour gérer les humeurs, que ce soit celle de la rue ou alors de, de ceux qui veulent se faire remarquer dans les réseaux sociaux en faisant des bad buzz, ouais. comme ce monsieur que nous ne connaissions pas, je ne veux même pas prononcer son nom, parce qu'il a voulu se faire connaître aujourd'hui. Nous sommes mmh. sur ce plateau pour parler mmh. de ça, c'était les faire recherchés, mais je crois que les autorités doivent se placer au-dessus et gérer des choses beaucoup plus importantes. Oui, d'accord. Euh, ce que dit, dit Simon-Pierre Oumbambida euh, euh, euh, est important pour Sabahébek, d'abord les autorités algériennes n'ont jamais réagi, – Et en pensant que ce youtubeur peut être un cas isolé et dangereux, parce qu'on euh, n'imagine pas aujourd'hui qu'un Camerounais se retrouve dans une rue d'Alger, il pourrait bien évidemment rencontrer des, des, des vandales comme, comme celui-là, et donc il, il perdra sa vie. D'ailleurs, Albert et Bossé, on le plaît toujours aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas urgent que les officiels algériens fassent une sortie officielle et que le Cameroun réagisse avec, avec beaucoup de, de muscles aussi ?– Il faut… Mm -hmm là je veux inscrire en faux avec les, euh, le, le, le, le, son excellent Mbida malgré toute la sympathie que j'ai avec la famille Mbida pour la lutte de l'indépendance hein? mm -hmm. et, et, non c'est à dire que les états peuvent s'entendre et je salue ça la diplomatie entre États au sommet à l'intermédiaire et même à un certain niveau si les deux présents s'entendent si les, les saluent c'est bon mais le football est une affaire populaire. On ne peut pas dire qu'il ne doit pas s'occuper de la disproportion de l'arme. Il faut s'occuper de la disproportion de Et je dis ici que pour moi, euh, on n'a euh, rien à reprocher aux deux États. Non, moi, j'allais reprocher. J'ai reproché à l'État camerounais de n'avoir pas insisté ou de n'avoir pas demandé clairement l'identification des assassins des boussets elle est traduction en justice pour qu'ils soient jugés de manière à faire l'exemplarité parce que dans l'affaire il y a deux groupes il y a les hooligans normaux comme il y en a dans tous les pays mais il y a les vrais racistes qui n'ont pas été éduqués à la cause nationaliste et panafricaniste qui croient que les Noirs sont les sous-hommes et que les Arabes sont les Blancs. Ils ne savent pas que, du point de vue de l'évolution du monde et de l'histoire, ce n'est pas par hasard que le, leurs pères fondateurs, Ben Bella, Bouteflika Boute, et Boumoudienne, ont préféré la lutte africaine, ont voulu fédérer la lutte africaine dans le pan africain, qui sont logés dans la même enceinte que nous. Il y a des gens par ignorance, donc il faut sanctionner cela. Je pense que l'État du Cameroun devait demander ça et suivre à ce que ce soit fait. Je pense que l'État d'Algérie aurait dû faire cela pour, pour éviter deux choses. La première chose, pour éviter les récidives. Puisque M. Zogou vous dit qu'ils sont venus à Douala faire le désordre, donner des leçons au Cameroun. Ils sont venus à Douala se à provoquer les Camerounais pour éviter que ça perdue, pour éviter que les Camerounais aient le sentiment d'être abandonnés par leur État et qu'ils doivent régler eux-mêmes leurs problèmes, ce qui explique la réaction des Touk avant de mourir. Moi aussi, je finis avec un. Hein, je suis dans un pays arabe, vous êtes arabe, je suis un pauvre non? Ok, avant de me faire ce que vous avez fait là, je vais vous montrer ce que c'est qu'attaquer l'ambassade. Je vous réponds, massa. C'est ça les conséquences d'un État qui ne prend pas ses responsabilités. On commence à ça de débrouiller si l'État ne protège pas. Et j'en appelle ici au Cameroun. J'en propose pour leur dire que lorsque on a le règlement Kaito, lorsque on a la position Kaito à la FIFA lorsque on a la nomination Kaito a eu à la FIFA, le Cameroun a deux responsabilités. deux. La première, c'est de nous protéger physiquement. C'est-à-dire, sa garde rapprochée en civil doit être organisée par le Sénat, si, si ce n'est la police camerounaise. En civil, des officiers bien entraînés. Premièrement, il ne doit plus se promener et aller là où La deuxième responsabilité. Bon, est même, que... même si les milieux de football n'admettent pas un certain nombre de personnes. Non, on doit... n'est pas obligé de leur dire parce qu'ils font ça. Vous ne pouvez pas admettre que là où on est là. Que Neymar va là où il veut, non. Et que le Brésil n'est pas au courant, c'est pas possible. Neymar est accompagné partout, dans une garde rapprochée en civil, difficilement identifiable. C'est la même chose, c'est-à-dire que Platine ne peut pas là où, là où il veut. Quel que soit le domaine où il se trouve, moi j'ai eu récemment un chirurgien vasculaire italien qui était là. Euh, je voulais. Non, ici, euh, des gars sont qui me qu'il peut pas. Mais quand je parle là, vous ne savez pas, c'est un chirurgien vasculaire qui fabrique les, les valves cardiaques. Mmh. Son pays le protège. Les autres pays protègent leurs valeurs, quel que soit le domaine. Et vous avez l'impression que le Cameroun ne le fait pas. Mais puisque toi s'est battu seul, on a la preuve, et toi s'est battu seul. Est-ce qu'on a entendu là qu'on euh, a vu quelqu'un On n'a vu, vu personne. Normalement, vous n'arrivez pas la première responsabilité. La deuxième responsabilité importante est celle de ne pas oublier que les choses qui nous permettent de vivre et de gouverner et d'assumer ces responsabilités, cette formation-là, ça prend à cinq endroits. Soit dans la famille ou dans la famille, dans sa communauté ethnoculturelle, à l'école classique, dans les cercles initiatiques ou des milieux professionnels. Et à un certain âge, entre 15 et 25 ans mm. à cet âge-là, 15 et 25 ans, et tôt et sont ne sont aucun euh, aucun de ces 50 endroits. Ils ont coûté leur famille, ils sont à Londres ou à Mallorca. Ils ont quitté leur communauté, ne mm. sont pas chez les bassins, Ils sont tous à moi. Les dans mon là, je ne l'ai jamais mm. vu là-bas. Il est loin, il est en Angleterre, ils ne sont pas euh, à l'école. Parce qu'il euh, ne peut pas vous dire que leur CV, on voit clairement. Le jeu, le, leur, un CV des grands footballeurs, j'ai clairement vu le bac, je c'est seulement Antoine, Joseph-Antoine euh, Joseph Bell. On ne voit pas clairement le bac. Ils n'ont pas travaillé. Donc, mais ils ont fait autre chose qui a servi toute la République à un trop haut niveau et que nous respectons. Maintenant, quand ils quittent ces choses-là, c'est-à-dire jouer sur le football, ils viennent maintenant faire autre chose. comme en 39, c'est gouverner une équipe. Être l'Afrique c'est gouverner une entité institutionnelle très importante. Il nécessite une, un rattrapage. Que l'on doit faire avec des hommes qui ont une certaine sagesse. C'est pourquoi j'avais envie, en, en, en Koumvondo, j'avais envie de lui demander ici si dimanche, heureusement, que tu étais là-bas, tout ça. Et les enfants luttent, les enfants luttent. Tu n'as pas pu les calmer. Est-ce que les enfants ont fait? La lutté? faire sous. Mais ils verbalement. D'accord. D'accord. Les jours verbales, qu'est-ce que tu fais là-bas, pauvre Tu marches avec les enfants qui ne découpent pas. Hein? Qu'est-ce que tu es allé faire Parce que pour moi, le rôle des gens comme Kouumondola, c'est que si ça chauffe de oh oh oh, s'ils si ne te respectent pas, tu marches avec eux. Pourquoi Pourquoi ça sort On n'en s'entend pas avec son. Ça veut dire une affaire qui sort alors que toi, on convendante, tu es là-bas. Mais non, vous n'avez pas un problème à un convendant. Voilà. Non, je pas. dis lui et les autres, ouais. de même rang. Les gens de même rang, c'est pour calmer. Mm -hmm. Donc il faut que l'État le, le, du Cameroun s'occupe ouais. de cette catégorie de personnes qui arrivent aux responsabilités et qui n'ont pas eu accès au couloir de formation pour avoir... Parce que la gouvernance, la seule école où on enseigne vraiment ça au Cameroun, c'est les NAM. Et encore là-bas c'est la gouvernance coloniale et je crois que c'est son a bien démontré et c'est ça qu'on connaît d'accord d'accord alors bon. ce n'est pas on apprend la gouvernance colonial mais tu dois faire la gouvernance on va dire d'un pays libre donc on l'apprend là où on l'apprend si tu n'es pas là ce moment là tu as fait comment c'est pourquoi regardez bien ces gens on est des problèmes même à bâtir une famille parce que à l'âge où on apprend à bâtir la famille, ils font autre chose. D'accord. À parler okay. à une jeune fille. Ils font, autre... s'entraînent du matin au soir. Ils mmh. passent le temps à s'entraîner, à se préparer, à aller jouer à la compétition, à faire la préparation physique. Ils ne parlent pas aux jeunes filles. Oh, ouais, ouais. Comment Robert, vous voulez qu'ils parlent bien aux jeunes filles quand elle a 30 ans, tout d'un coup Est-ce que vous comprenez comment c'est difficile Donc, Et je dois leur dire eux-mêmes ici, il mmh. faut donc être modeste et tôt. Vous savez que je vous supporte, son manak. Tu sais que tu es mon frère. Bah, vous supportez le village. Vous êtes. Vous, vous, parce que vous avez. Traité je suis déjà... mal parti en tant que Son, Vous avez très bien Quand j'appelle déjà... son de ma, ma case au village, je dis à son où il entend. Oui, mais vous êtes tribaliste, ça c'est clair. Non, attends. Vous, vous êtes tribaliste ne veut pas supporter son frère. Ça veut dire que je déteste toi les taux. Vous êtes tribaliste Non, je ne suis pas tribaliste. Ce n'est pas ça le tribalisme. Le tribalisme n'est pas se nier. Je dis que c'est mon frère, mais la preuve que je lui dis que le fait que tu sois désigné entraîneur, tu es les journaux, il y a beaucoup de journalistes qui ont écrit sur Internet que tu es le troisième joueur le plus brillant de l'histoire du football du Cameroun après Eto et, et Mela. Ok, mais tu ne connais pas tout. Ok. Mm. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Je leur rappelle les deux à la modestie. À se mettre à l'école si l'État leur donne les hommes. Et si l'État ne leur donne pas, qu'eux-mêmes en cherchent, ils ont encore beaucoup de choses. à D'accord, on revient à on vous. Parce que là vous. où on on ils ces choses, ils n'étaient pas là. Oui, on revient on, on, on revient apprendre. à vous. À, à, en voilà. 2007, par exemple, en 2007, euh, nous avons vu un joueur, parce que là, nous restons d'abord sur, euh, sur le champ euh, sportif, balistique. et vous, vous avez été au ministère des Sports et de l'Éducation physique, Robert Nzana. En 2007, par exemple, nous avons un joueur, Augustin Bignat. Donc on nous dit à, à, à, à Tizi Ouzou, nous sommes, nous sommes à, à, à Tizi on nous dit qu'il a signé un contrat et, et que le club ne le paye pas parce qu'il se serait engagé pour que le club ne le paye pas alors qu'il a un contrat professionnel. Des choses comme ça se sont vues dans le monde du sport. Comment le sport, le ministère des sports, les autorités sportives font pour contenir justement de belles relations, de bonnes relations entre les deux pays, pour vous qui avez, euh, qui avez géré les dossiers sportifs stratégiques et sensibles du côté du MINSEP. Euh, merci, euh, M. Bonnet-Philippe. Je voudrais d'abord revenir sur euh, le sujet principal, ce qui s'est passé à, à, à Doha. Nous allons en parler. Hein. Euh, oui. Euh, euh, nous allons euh, en parler dans, faut, la, dans la suite de l'émission. Il faut bien qu'on qu commence véritablement à développer ce sujet-là. Je voudrais dire qu'à partir de cet instant, euh, ce qui s'est passé à Doha, le président de l'Afrique à foot a été violemment agressé et je crois que euh, nous devons d'abord euh, lui apporter son soutien. Nous devons le faire parce qu'il a été agressé au nom du Cameroun, tout simplement parce que le Cameroun a fait un bon résultat et cela n'a pas commencé seulement avec ce youtubeur ce, euh, ce jour-là. Et nous avons les informations depuis le match de Bida qui euh, font état du fait que, dit-on, le Cameroun aurait triché, euh, aurait acheté ce match-là. Et lorsque euh, vous, vous, êtes, vous êtes le président de la Fédération Cameroun de football, et avec ces mots qu'on vous rencontre, il faut savoir que c'est des mots extrêmement violents. C'est peut-être même plus que le coup de pied qu'il a, n'est-ce pas euh, Qu'il a balancé au YouTube. Qu'il a balancé à Donc, comme ça ces propos sont extrêmement violents. <rire> Donc, je crois qu'à partir de cet instant, nous devons d'abord apporter soutien, notre soutien, n'est-ce pas, au président de la Fédération Cameroun de football. Parce que c'est au nom du football qu'il a été agressé. Mmh. Maintenant, lorsque vous, euh, pour la question de savoir euh, comment on gère ce genre de relation, non. Les fédérations sont là pour gérer tous ces problèmes techniques de contrat en relation avec les règlements de la FIFA. Tout est clair, bien établi là-dessus. Donc, les États n'ont pratiquement pas à intervenir, n'est-ce pas, euh, dans ce champ-là. Tout est fait entre les fédérations et en respect des textes euh, de la Fédération de, euh, internationale de football. Bien, euh, je dois dire que euh, il y a aujourd'hui euh, ce qu'on appelle les agents de joueurs qui interviennent dans ce champ-là. Et ils sont connus parce qu'ils sont licenciés de la FIFA. Donc, ils sont connus de toutes les fédérations. Un joueur ne peut donc pas s'engager euh, sur contrat sans être en retour payé par rapport au service qu'il rend. Dans cet exemple-là, on aimerait, n'est-ce on aimerait, pas, euh, aller dans les détails pour savoir exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, euh, pour ce premier, c'est ce que je peux dire. D'accord. Alors, euh, nous allons, j'ai l'impression, en dehors du, du professeur Baebek, euh, et, et qu'on essaye de, de minimiser ce qui, ce qui se passe entre le Cameroun et l'Algérie aujourd'hui. Alors, regardons un peu quelques, quelques clichés, quelques images et vidéos qui dénotent de ce que la situation est, est, est suffisamment euh, dangereuse et préoccupante. D'abord, la première vidéo, le Cameroun va au tirage au sort de la Coupe du Monde. Euh, le sélectionneur Rigo Bersong et le président de la fédération camerounaise de foot, Samuel Eto, euh, sont pris à partie par un supporter algérien. Est-ce qu'on va revenir sur cette image et, pour essayer de voir l'ampleur de, de la situation Voilà. Voilà. Gassama. Joshua Gassama. Voilà. Ils ont acheté le match face à l'Algérie. Ils ont acheté le match face à l'Algérie. Ils ont triché le Cameroun. Ils ont triché le Cameroun. Voilà. Vous savez que c'est mal élevé ce que vous faites Je pas mal défends mon pays. Je défends mon pays. Je suis en train de défendre mon pays. Parce que personne ne l'a fait. Personne. Tricheur. Eh bien, oui. Euh je dois d'abord dire que monsieur Boni ni le Pé dans à Foot ni le Cameroun personne n'a rien fait à l'équipe algérienne de football lorsque vous voyez euh, ces images et que vous voyez n'est-ce pas le but qui qualifie le Cameroun il n'y a aucune faute à relever contre l'arbitre au contraire je pense que les Algériens auraient dû s'en prendre à leur entraîneur. Et qui n'a pas, pas du tout été professionnel. Mmh. Les entraîneurs peuvent eux-mêmes faire l'analyse, n'est-ce pas, de ces buts. Et moi, j'ai entendu beaucoup de Camerounais en parler. Parce que Camerounais connaissent beaucoup de choses en ce qui concerne l'histoire du football. Lorsque vous revoyez les images, à quelques 30 secondes de la fin du match, et dans le camp des Algériens, les Camerounais font, ont cinq touches de balle sans qu'un Algérien intervienne. Oui, c'est vrai qu'on ne va pas totalement revenir sur, sur cette rencontre. Est mais, mais, terminer, mais... Est et juste, oui, et juste oui. effectivement pour oui. dire que qu'un entraîneur vraiment qui est... Je ne veux, veux pas revenir sur la compétence de Belmadi ou pas, mais je crois qu'à ce moment décisif, il a commis une faute technique une faute professionnelle oui parce que ce qui ce qui a répandu et aussi... on ne peut donc pas oui. aujourd'hui accuser le Cameroun euh, d'avoir triché, avoir triché. Hum. Moi, je, moi je pense que cette affaire est trop grave c'est trop sérieux elle nécessite que le Cameroun inter... euh, euh, euh, interpelle de façon vigoureuse l'État algérien afin que elle remette les, ces messieurs-là, qu'elle les identifie et les rappelle à l'ordre en les sanctionnant très clairement. L'État du Cameroun doit demander ça. Maintenant, au-delà de cela, on doit faire ce que vous êtes en train de faire là. À l'opinion algérienne, moi je dis, il faut que les intellectuels algériens les leaders d'opinion algériens, les leaders politiques algériens prennent des plateaux de télé, expliquent aux Algériens que, oui, l'Algérie est le, plus, le cinquième pays le plus vaste du monde, après la Russie, les États-Unis, le Canada et peut-être la Chine ou l'Inde. Et le plus vaste d'Afrique. Oui, il est l'un des pays ou non le pays le plus riche, après l'Afrique du Sud et le Nigeria. Oui, il est le pays le plus développé d'après le MNUD depuis 2012. Oui, il a plein de scientifiques. Oui, il représente cinq fois le Cameroun. Mais ce n'est pas comme ça la puissance dans le monde. On peut être un très petit pays et dans plusieurs domaines ou un domaine, on ne passe de très vastes pays. Bon ben, on peut se considérer, considérer. Non, je vais dire ce au Cameroun. Non, comme mais, comme non, mais, mais, non mais, mais on peut considérer qu'il défend. Non, je vais leur rappeler. On peut considérer qu'il Laissez-moi rappeler c'est Cameroun. On peut considérer qu'il défend. Ne me coupe pas. laissez moi que je ouais. leur rappelle c'est Cameroun. Oui, allez. Le Cameroun, c'est 250 cultures entreposées. Les géographes disent que c'est l'Afrique à miniature. Ce que l'on voit là, c'est le seulement au football. L'homme le plus fort physique au monde aujourd'hui est un Camerounais. Les basketeurs les plus forts aux États-Unis sont les Camerounais. Alors à la NASA, il y a plein de Camerounais. En mathématiques, en physique, en littérature, les, les, les, les Aboto sont là, les Alexandre Bihidi sont là, les, les Fernando Oyunou. Le Cameroun est un pays hyper riche, en particulier en ressources humaines. Mm -hmm. Mais il se trouve que, parce que nous avons raté l'indépendance, qui en Algérie, leur puissance arrive parce que. En, en Algérie, on gagne la guerre de l'indépendance. Le pays va entre les mains pendant 30 ou 50 ans. Ce pays a été entre les mains de ceux qui étaient préparés, de ceux qui voulaient, de ceux qui ont lutté. Nous, on rate ça par hasard. Notre pays entre entre les mains de ceux qui ne voulaient pas et ne pouvaient même pas refuser. Leur gouvernance est moyenne. Ce pays, c'est Myriam Akeba qui l'a dit, ce n'est pas moi. Que c'est le paradis sur mmh. terre. Dans une chanson, mmh. OK Le Cameroun est un véritable paradis humain. Mais qui est un tel d'un groupe qui a des problèmes et qui n'arrive pas depuis un demi-siècle. D'accord oui. Qui a des, des non, problèmes. Non, en... Maintenant, ouais. laisse-moi terminer. Et donc, en termes non, mais, de. Non, mais nous devons passer la parole. autres. ne m'arrête pas. Je non, dis que nous devons est passer la aux autres. En, aussi, termes, en termes de savoir. Et de savoir faire mmh. les Camerounais sont au-dessus des Algériens. Mais on ne s'en vante pas. Le vrai problème bon, d'opinion algérien, les vrai doivent leur dire, soyez plutôt amis avec le Camerounais et observez pour copier. C'est comme ça qu'on fait. Vous avez un autre centre comme ça dans le monde arabe. Vous Israël qui vous dépasse, non Regardez au lieu de seulement lutter en désordre. Et donc, nous, on la main, tant que leader d'opinion. Je tends la main aux Algériens, aux leaders d'opinion algériens, que, on peut, comme on vous a soutenu, et vous avez eu la chance, vous avez conquis et obtenu votre indépendance dans la forme que vous convenez. On peut vous soutenir pour mieux faire, afin qu'on construise ensemble l'Afrique qu'on veut construire. D'accord, vous allez pas sauvegarder autres... la parole. Non, non, je reviens à vous. Euh, parce que, avant le professeur euh, euh, euh, Félix Zogo, je souhaite que nous regardions une deuxième vidéo à la suite euh, du professeur Jean Bayébec. La première vidéo, c'est donc cet Algérien en, plein, en pleine cérémonie de tirage au sort qui agresse carrément euh, deux officiels, Rigobert Song et, et Samuel Eto'o. Voici un autre. Euh, alors qu'on est au Qatar, qui, euh, qui euh, adresse enfin, des paroles discomptuises à un humoriste camerounais euh, connu sous le, le pseudonyme de Ouga? et eh bien, on va, on va suivre et donner la parole au professeur Zogo. Yes? Yes? Cameroun joue dans le World Cup. Cameroun? Ah? Yeah. Oui. Vous know yes? connaissez ce qu'il y a? C'est Eto, le président uh, de la uh, okay. fédération du Cameroun et du football. Eto, c'est vous flâchez au Cameroun. Ok, j'ai cette I, I, I, okay. question. But you win for the play this World Cup or the play, you pay for referee? It's <laughs> my question. Uh, it's a question. We win to play this World Cup. Who wins? We, win. You, you we win. We win. You win. We win. We because we win Algeria. You win. You win Algeria. or you win to score. score? Uh, Two You, know, you uh, not pay for ref? No. No, okay. That's a time. No, no, it's time. time. Algeria, no no, no, no, time time it's no, time. the you question. Say this, this is uh, This is the president. I just I give it to you. Question. You not, you not pay for referee? No, pay. We you're play, we play we no, play. If you don't no play with Gassama. No, play. No, play with I Excuse me, I want you I want excuse, to talk to me, me you to talk to you with me serious. If you're happy, you're playing the World Cup. If you play the ball, you're not playing the ball. You play for referee and you come to play. You ask you me the question. And you say, you say come around you no, win excuse, the World Cup. If you win the Algerian no, team about this, no, you win the World Cup. No, excuse You ask me the question or you give me the suggestion. I told you. You you happy you play this World Cup? We are very happy. You happy because you win, or you, pay, win. you or you pay for referee? Because we win. You we win, win, you win what? We win, we you win, win Algeria. Algeria. We win Ivory Coast. You Algeria have one goals for Senegal. Really it's ref, it's not goals. You Why you happy? Just this is my question. Is I'm it? happy. I'm happy. I don't already answer the question. I'm happy. To, be, uh, me, to play me, this me, no, I, uh, if me, I like you, for example, my country you playing the World Cup, you play referee, I am not happy, of course, because okay. like that. That is your no, no, no, because like that, my my national team, it's very bad. That's why I pay referee for playing the World Cup. This is a, the Algeria. Algeria, this... I don't know, Algeria is very strong. very strong team. Now playing the World Cup because referee. Okay. That's the... Alors, euh, pour ça, Zogo, voilà l'idée qui est un peu répandue euh, chez tous les Algériens. Alors, on a beau euh, vouloir dire hein, euh, que ce n'est pas les officiels, pas mal, d'accord, on est d'accord, ce n'est pas les États officiellement, mais là, il y a une idée qui est répandue, ce que le Cameroun a triché pour se retrouver à la Coupe du Monde. Comment fait-on pour arrêter justement cette, cette idée-là, cette opinion chez les Algériens bon, D'abord, il euh, faut relever que... Euh, ces supporters algériens ou cette frange de la population algérienne, euh, je vais puiser dans tout ce que j'ai comme euh, bonne éducation, euh, pour ne pas dire que ce sont des abrutis. Je ne dirai pas. Pourquoi Parce que euh, voici la genèse. D'abord l'histoire des, euh, des, des rencontres de football au niveau de la sélection nationale entre l'Algérie et le Cameroun n'a jamais été favorable à l'Algérie. Oui. Mais alors au grand, jamais. Le Cameroun a toujours été favori chaque fois qu'il joue devant l'Algérie, au regard de son palmarès déjà, que l'Algérie n'a pas. Donc un euh, pays qui est cinq fois champion. Ils veulent nous Il n'arrive pas. Voilà. Alors, qui est médaillé olympique, euh, finaliste de la Coupe des Confédérations. Euh, vainqueur de la coupe même afro-asiatique euh, bon, quand on a ce palmarès et puis maintenant les, les, les, les ressources que nous avons, tout à l'heure le professeur Jean-Jean parlait de ressources humaines au niveau même du football l'homme qu'ils agressent parce qu'ils veulent agresser le Cameroun, comme le dit le professeur Jean Baïbet, mais il a été c'est le footballeur le meilleur buteur de toute l'histoire de la Cannes. Est office. Mmh. c'est le, euh, je crois qu'il a été cinq fois Ballon d'Or africain. C'est le plus premier. Voilà. Les Afrique. Camerounais même dans leur ensemble, je crois qu'ils ont euh, ils ont totalisé onze Ballons d'Or depuis l'histoire des Ballons d'Or en Afrique. Donc les meilleurs joueurs africains sont camerounais. Il camerounais oui. y a des ouais. alors' a qui est d'origine algérienne mais français. Ah, alors, voilà... Que donc, la femme leur a volé. Non, on était à la femme vo vo Voilà, donc, euh, un match qui se déroule. Euh, ils ont été à la carte. Ils sont sortis euh, la basse au premier tour. Ouais. Et maintenant, euh, ils, ils ont euh, réussi, parce que c'est les aléas du football à, à nous infliger une défaite ici. Mais on est allé leur infliger... Mais comment on arrête ça, Félix alors Comment on arrête ça Comment on arrête ça, au risque de nous répéter Il appartient aujourd'hui... Euh, aux officiels algériens oui. -ce pas de monter, au, de monter au créneau mm -hmm. de monter au créneau et de de, de, de, de, de dire à leur mm -hmm. euh, cette frange de leurs citoyens euh, que moi Ça je qualifie d'extrémistes d'abord qu'ils sont complètement à côté de la plaque voilà. euh, la loi du sport c'est que celui qui est plus fort que toi euh, plus que nous euh, dans nos dictons tu portes son sac ça. Donc, euh, premièrement, deuxièmement, il n'y a aucune rivalité entre l'Algérie et le Cameroun au plan purement, euh, au plan purement sportif. Qu comme on dit, il n'y a pas photo entre les lions indomptables du Cameroun et les Fenech d'Algérie. Il n'y a pas photo. Ils sont, comme le disait le professeur d'Algérie, un grand pays, riche et tout, mais footballistiquement non, mais parlant, non, mais oui, en, en footballistiquement parlant, il n'y a pas de photo. Qui leur dit ça Et qui... Euh, leur disent ensuite que l'Algérie et le Cameroun sont des pays amis depuis, depuis, depuis de, de, très de très longues dates longue date. et ça continue de tous les points de vue c'est à ce titre là que nous leur avons on va dire pardonné euh, euh, la mort des de Bosset. on a dit bon voilà c'est arrivé mais c'est un pays ami et ils doivent tenir ce discours les premiers à leur, euh, euh, à, à leurs concitoyens euh, marginaux. Je préfère dire qu'ils sont marginaux, parce que euh, là, moi j'ai connu des Algériens, des gens vraiment équilibrés et, et, et responsables. Donc c'est à eux de prendre euh, cette, cette responsabilité. Cette... Pour en la télévision fasse ah, ah, ce ah, que ah, tu Quelle ah, fasse en, ah. en ouais. ça, à ça avec et, les et, et, et, et, et quant à nous Camerounais, je voudrais <rire> euh, peut-être sortir à ce niveau par là. On peut aimer le président de la foot ou pas. Ça, chacun peut avoir son opinion de lui pour des raisons diverses. Vous l'aimez Non, je ne suis pas homosexuel. <rire> <rire> donc, donc, pour dire non, je n'ai aucun... Aucune, non, aucune je voudrais qu'on qui... qu parle de l'acte derrière. Oui. Je, juste derrière, parce que ce que vous dites, le professeur Jean Baébec, vous et, et, et Robert Nzana, euh, c'est de, de comprendre qu'il y a aujourd'hui une, euh, le, euh, une idée qui est véhiculée à, à, à, en Algérie et même au-delà, tous les Algériens qui, tont, qui sont en France ont pratiquement la même idée. Regardez ce qu'ils sont capables de dire, ce qu'un journal, le journal le plus populaire d'Algérie, c'est qu'il est capable d'écrire. Il, euh, il, il compare le Cameroun à la jungle et, et donc les Camerounais euh, seraient, seraient des animaux. Alors le Cameroun retourne, ça c'est après l'élimination euh, face au Brésil, le Cameroun retourne dans la jungle. Sans poids, chiche ni haricot. Alors. Oui, ce que je voulais. Euh, vo voilà ce qu'on est voulais... capable de lire aujourd'hui à voilà. hein, ces <coughs> algériens. Ce que je tu voulais dire. Organiser une émission télévisée oh. avec la meilleure télévision privée d'Algérie, comme ça, euh... avec les éditeurs d'opinion algériens les écrivains, qu'on discute avec eux, qu'on leur ce qu'il fallait dire au pape. Philippe, si Parce... tu permets, ouais. euh, oui. Si oui. tu permets, je voudrais vraiment. Avec les vraiment directeurs des ministères dis, dis algériens, comme ceci. On ça. a dit la responsabilité oui. appartient en premier lieu aux officiels algériens. Mais notre responsabilité, Robert, euh, Robert Ndjanin l'a dit, mais je reviens dessus, en disant, nous avons, nous les Camerounais, le devoir d'envoyer un message voilà. aux Algériens. Un message de faire bloc autour de Samuel Leto et du président de la Fédération Camerounaise pour deux raisons. D'abord parce que c'est Samuel Leto, c'est-à-dire notre icône plus haut niveau de notre, de notre football bah, là, je de l'histoire du Cameroun, de du Cameroun. deuxièmement parce que à travers l'agression dont il, est, il fait l'objet aujourd'hui, ce harcèlement incessant dont il fait l'objet aujourd'hui nous nous sentons visés nous les Camerounais, nous nous disons il est là-bas, il est notre ambassadeur, il n'est pas seulement l'ambassadeur de la FIFA, c'est le président de la fédération camerounaise qui est agressé au nom d'un travail qu'il a fait parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est pendant qu'il était président de la FECAFOUT que nous avons obtenu cette euh, qualification. Donc, nous devons, parce que je sais <rire> qu'il y a euh, bon, des querelles internes qui amènent, on a un peu lu dans les réseaux sociaux. Non, ça, ça doit cesser. Là, c'est l'union sacrée. Oui, oui mais autour, comment ça cesse sa... Comment ça cesse si. Le Cameroun, enfin, je dirais le Cameroun officiel, au-delà des de débats organisés comme celui-ci, comme le dit le, le professeur Bayebek, sans que le Cameroun officiel ne réagisse. Vous êtes le ministère des Relations extérieures, vous êtes le sous-directeur de, de, de, de l'Union africaine. Est-ce que vous ne craignez pas, nous allons parler tout à l'heure du champ qui se joue en janvier prochain du côté d'Algérie, et la possibilité pour le Cameroun d'y aller ou de faire forfait pour éviter justement ce genre d'acte. Qu'est-ce qui est fait de façon concrète pour que les Camerounais qui sont en Algérie aujourd'hui, qui sont au Cameroun et qui pourraient éventuellement se rendre en Algérie euh, aient une sécurité garantie. C'est euh, mon Pierre Ombra. Je crois que je voudrais d'abord euh, pasticher le chef d'État pour dire que ce n'est pas le Cameroun qui veut, mais qui peut. Parce que le comportement des citoyens algériens que nous voyons, qui agissent au nom de l'État algérien sans être mandatés par le gouvernement algérien, montre la psychologie des peuples. Vous voyez, nous on a... Mais, mais c'est au niveau de la presse, on ne peut pas, on peut pas ouais. négliger ce que la presse. Effectivement. Il y a les extrémistes partout. Il y en a. Voilà. Mais pour dire que nous connaissons un peu les peuples, les différents peuples, comment ils fonctionnent. Ça c'est la mentalité algérienne. C'est un peuple provocateur, c'est un peuple qui aime la domination, qui ne veut pas perdre, qui ne veut pas reconnaître la supériorité en face de lui, donc qui ne peut se calmer que si on est beaucoup plus fort. Alors... Le Cameroun a une autre psychologie, je vous l'ai dit tantôt. Déjà dans notre diplomatie, ce n'est pas le triomphalisme, ce n'est pas le bling-bling, le c'est plutôt la sobriété. Donc je crois que les deux peuples ont des approches différentes. Vous avez vu, l'Algérie nous a battus ici, au match aller. on s'est comporté avec fair play. On n'a pas commencé à, à ergoter sur l'arbitrage, le terrain, ici et, et ça. Donc on a accepté la défaite. Chez eux, on sait que ça n'est pas le cas, ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire que c'est un peuple qui est comme cela. Donc, je crois que nous, au niveau du Cameroun, les autorités camerounaises qui connaissent bien, qui sont bien au courant de ce qui se passe, qui ont d'autres enjeux, je crois que gèrent ça autrement. Effectivement, nous sommes tous d'accord qu'il faut assurer la protection de Samuel Eto, qui est le président d'Africa Foot, qui, à ce titre, représente le Cameroun. En plus de ce titre national. Il est heureux aujourd'hui du site d'ambassadeur de la FIFA. dont ça lui donne plusieurs casquettes à l'international qui font que c'est une personnalité avec laquelle il faut compter et qui mérite euh, tout le respect et euh, la protection nécessaire. Nous sommes d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Et le Cameroun doit prendre toute sa part parce que, comme pour tout citoyen, parmi les missions, de la, les fonctions diplomatiques, il y a la fonction de protection des citoyens. C'est-à-dire que tout citoyen camerounais, où qu'il soit et quel qu'il soit, doit bénéficier de la protection de l'État du Cameroun. Ça, ça ne souffre d'aucun doute. Et le Cameroun n'a pas l'habitude de laisser tomber ses citoyens, je peux vous l'assurer. On prend toutes les dispositions. Et comme je vous dis, ce pas des choses qu'on va venir créer sur les toits, ce n'est pas la pratique camerounaise. Et le chef de l'État d'ailleurs n'aime pas le triomphalisme, c'est-à-dire que quand on marque des points, on marque des coups. Il ne veut pas qu'on vienne sur les plateaux de télévision dire voilà ce que le Cameroun a fait. On constate tout simplement qu'il y a eu telle situation. Oui, mais d'accord. Et là, je vous assure là, que... Parfois, on a l'impression que je vous vous Vous de vous Vous parlez du chan qui va avoir lieu bientôt, le, oui. en janvier prochain. Oui, oui, nous allons le Cameroun est sélectionné. Je peux vous assurer que le Cameroun va prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité, non seulement de l'équipe nationale, mais également des supporters camerounais qui sont sur place. Je peux vous le garantir que le Cameroun, de ce point de vue, ne s'amuse pas. Et comme je dis, il n'a pas besoin de faire du ramdam, comme font certains pays qui sortent les muscles. Mais, c'est un. je l'ai souvent dit sur certains plateaux, le Cameroun, c'est pas un pays qu'on prend à la légère. On ne le prend pas à la légère parce que nous sommes un pays organisé, assis, un État avec toutes pays, les formes... Un pays qui n'a pas l'obligation de va. rendre compte au peuple. Ça, ça, C'est-à-dire voilà, que... Le Cameroun agit et on voit les résultats. Donc je crois que pour euh, cette affaire en cours, le Cameroun n'a pas accédé à, à ce type de provocation vraiment infantile. Parce que c'est des questions que nous maîtrisons, c'est des questions que nous gérons au quotidien. Et je vous ai dit que c'est des choses aujourd'hui qui peuvent se gérer à un niveau qui vous dépasse, vous et moi. C'est-à-dire qu'au niveau des, des chefs d'État, au niveau, au niveau des ministres des Affaires étrangères. Je vais vous dire, par exemple, pour parler oui, de l'excellente des relations. Il y a une délégation d'hommes d'affaires algériens qui va arriver ici au Cameroun au début du mois de janvier prochain, n'importe légation d'opérateurs économiques qui veulent investir au Cameroun, qui veulent venir investir. Donc ces gens qui viennent, c'est parce qu'ils font confiance à notre pays qu'ils croient au système économique camerounais, c'est pour ça qu'ils viennent. Ça, c'est certain. Le programme est déjà arrêté. Ça arrive sur le 8. Ouais. Donc c'est pour dire que nous avons au-delà, j'ai dit, de l'émotion qui peut exister, c'est normal, de voir un compatriote qui est malmené. Et notre équipe qui est conspuée par des mêmes personnes, ce n'est pas tous les Algériens. Je rappelle que c'est une partie, certains Algériens, pas tous. Les officiels algériens eux-mêmes se mettent de côté parce qu'eux, ils leurs problèmes à gérer. Donc je crois qu'on doit raison garder. Et la diplomatie camerounaise, pour dire l'État camerounais, ne doit pas céder à ce type de provocation pour réagir euh, comme ça, euh, à brûle pour point, sur des questions qui méritent euh, une autre attention et qu'on peut gérer autrement. Et je crois que l'Algérie qui est un pays intelligent et qui a de gros intérêts au Cameroun et qui a envie d'élargir parce que nous sommes dans le cadre de la ZECAF. Voilà un pays qui vient parce que le Cameroun est dans cet accord. Je rappelle que nous sommes parmi les huit États, de tous les 55 États membres de l'Union africaine, qui ont commencé à échanger dans le cadre de la ZECAF. Et l'Algérie qui est un pays, disons, industrialisé par rapport à nous, a des choses à faire. Donc c'est pour ça que quand vous dit que des hommes d'affaires viennent, c'est par rapport à tout cela. D'accord. Donc je crois que l'État algérien doit ménager le Cameroun. Ils doivent nous ménager, donc de comprendre qu'on n'a pas besoin, vous savez, il y a d'autres sorts pour oui, faire comprendre à un pays passer, que, nous voilà, partenaire. nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas satisfaits. Uh -huh. Je crois qu'on sait le faire et on va le faire. Oui. Robin je, je crois que euh, M. Ombam nous a déjà dit qu'entre les deux états, il n'y a pas de problème pour cela. Et ouais, entre les deux je, peux, en... et je peux penser que euh, la prochaine compétition à laquelle passe le Cameroun en Algérie euh, va certainement bien se, place, euh, se passer, surtout en ce qui concerne la délégation officielle du Cameroun. Maintenant, il ne faut pas oublier, comme on l'a dit, qu'il y a toujours des chauvins et de ce côté-là, on sait combien euh, comment les supporters sont euh, de véritables chauvins. Il va falloir, à mon avis... Non, est-ce que, est que, en, en, en informant pas le peuple de tout ce qui se passe, et j en justement, viens. il n'y a pas risque... Je je que, je, que je viens, le peuple camerounais, qui a aussi des chauvins, euh, réagissent d'une certaine manière violente face à la réaction, à la provocation des Algériens, si les États ne communiquent pas de façon je, C'est officielle... je pour ça que je, je, moi je souhaite que euh, d'abord les officiers techniques des deux pays mettent en place euh, une certaine planification dans cette communication-là. C'est-à-dire communication, communication, ouais. les officiers techniques de l'Afrique à du ministère des Sports, éducation physique, et le ministère algérien de football et, euh, pardon, le, la Fédération euh, algérienne de football et le ministère algérien, n'est-ce pas, euh, de la jeunesse et des sports, se mettent ensemble, n'est-ce pas, pour mettre une stratégie en place afin, n'est-ce pas, d'indiquer ce point. -là. Deuxième euh, niveau, la communication au niveau de la presse. Je crois que les deux ministères, n'est-ce pas, euh, je dirais, les deux pays de la communication, devraient voir dans quelle mesure euh, la presse de chaque pays devrait, euh, pourrait être sensibilisée pour endiguer ce problème. Et enfin, au niveau de la diplomatie, et surtout au niveau technique aussi, je crois qu'il faudrait, à mon avis, à ce niveau-là, organiser un match de gala entre les deux pays, qui pourrait donc euh, faire tomber euh, cette tension-là. Et pour dire à tous les, à, à tous les supporters qu'il n'y a pas de problème entre le Cameroun et l'Algérie. Mmh. Et que ce qui s'est passé a été juste un problème tout à fait technique. Et expliquer, la Fédération algérienne devrait le faire. Non, non je voulais oh, dire, pour oh, ajouter, oh, par exemple, par rapport mais, à ce oui, qu'il dit, c'est-à-dire que... Le ministre des Affaires étrangères algérien a mmh. officiellement invité le ministre des Affaires étrangères du Cameroun pour une visite officielle en Algérie. Ça, elle va se faire, le chef de l'État marqué son très au accord. Mais, mais, mais, mais, mais, le, mais le cadre d'un match de football, sera, Je crois que ce sera l'occasion. Je crois que ce sera l'occasion. À la faveur de cette visite qui va se en Algérie, où le ministre, le connaissons, va défendre les positions et les intérêts du Cameroun. Je crois que cette affaire sera sur la table. Mais prenez dans ah, les positions de, de Robert Donc je, m en m en pense, je pense que je pense que et c'est pour ça et c'est pour ça que fait. Lorsqu'on avec le doute. Parce que comment était très courageux? Il a dit à Nasser que tu en Afrique, que tu veux créer l'Afrique par avec vous les Arabes blancs. Tu as oublié que tes frères disent que nous, on les singes. Tu sais ce que Nasser a fait? Nasser a fait une de ses filles gratuites, Fatia. Il a dit que tu épouses Fatia. <rire> Alors, euh, euh, de, pourquoi tu comprends que je suis sincère pour la, les États-Unis? Monsieur Boniface, c'est pour ça que qu'on euh, couvre euh, une femme arabe. C'est pour ça que je oui, vais pour chuter. et pour chuter, pour je vais relever. Le est-ce que un père fondateur arabe est allé mais, mais de belles positions. Je vais souligner le fait qu'il <rire> va falloir que euh, qu'on cesse de considérer le sport ou alors le football comme un jeu. Le football ou voilà, alors le sport en général n'est plus du tout un jeu. Football, ça, vous voyez, vous voyez à, à l'époque, l'UPC est rené en commandant. Ce n'est pas encore de football. Donc, que Dynamo donc, de Doha, c'est l'UPC. Donc, et tu vois, bon, bon, voilà. Et vous voyez comment c'est très très proche le sport et la politique. Bon, je voulais dire, dire, dire que le sport n'est plus un jeu. Le sport n'est plus un jeu. Il va falloir, il faut donc voir, il va falloir que. Je ne dis pas peut-être au niveau du Cameroun, euh, que tout cela soit pris en charge par l'organe technique et l'État. Ça doit être très très bien contrôlé. Et c'est la même chose, je dirais, pour tous les autres pays. Parce que si l'État n'est pas derrière, n'est-ce pas, l'institution technique, il peut avoir tu des très, très très grands dérapage Et c'est à ça que nous ne sommes, nous nous sommes pas aujourd'hui. Parce que vous avez d'abord dit que l'État n'a pas à intervenir dans tout. C'est l'Afrique à foot, majeur, majeur. L'État doit s'occuper de tout. Bon. Il faut quand même bien c'est. Mais formellement et parfois informellement. On va dire que le football reste un hein. jeu, mais il y a des enjeux de puissance, Politique et et si si hey, et non, – D'accord, eh. et si on avance, il faudrait aller plus loin que ça parce que… – Essayons d'avancer, de tout, Est-ce en respectant les si règles de la Je vous en prie, je vous en prie, essayons d'avancer. – Formellement, ou informellement, mais Nous n'avons plus désormais que très peu de temps. Alors, l'incident du Qatar, on en a parlé, on en parle ici. D'ailleurs, vous allez chacun donner son avis. Euh, comme euh, des experts étrangers sur euh, les chaînes françaises euh, se sont prononcés sur cet incident, essayons d'écouter quelques réactions compilées par euh, notre réalisateur sur, euh, dans une émission sur la chaîne Canal+, qui est euh, très répandue et très regardée au Cameroun. Donc, il n'a pas le droit avoir ce genre d'attitude. Lilian, pour conclure sur ce sur ce thème justement pour aller, je crois, dans le même sens que que Patrice Boumel hein, sur la la sécurité aussi autour de ça. Ces... Ouais, alors, je vais aller plus loin. Enfin, déjà ce youtubeur vient clairement provoquer hein, sur mmh. sur les images. En fait, il lui dit alors, il est où ton ami Gasama en parlant de de l'arbitre. Enfin, c'est clairement chercher le, le buzz. Mais moi je, je mets une responsabilité sur, euh, sur Jamel Belmadi, qui après le match a porté ses accusations, a fait des allusions à, à après ce le genre match. De à euh, non, vous, oui, après oui. le match de, oui. de barrage. Euh, ah, donc c'est lui qui aurait mis euh, un euh, peu d'huile euh, sur euh, le feu, quoi. Voilà, non mais en, en, en tout cas, il a pas apaisé les Algériens ouais. qui euh, sont un peu bouillants. Si on avait eu plutôt qu'un YouTuber, euh, effectivement.. Euh, un supporter algérien un peu dérangé, qui vient et qui met un coup de couteau à Samuel Eto dans la même condition. Bah oui, non, là, c'est pas Samuel Eto l'accusé, c'était Samuel Eto la, la victime, finalement, de, de la rancœur ou de la rage des, des, des Algériens. Donc là, on est en train de, de, de l'accuser, effectivement. Non, la... Je pense que lui a eu plutôt un message d'apaisement, euh, des choses comme ça, alors que côté algérien, je... et... Les, le, ce que même la fédération qui a demandé le retour du, du match, qui a demandé un recours et puis un deuxième recours et qui a continué dans sa conversation et dans sa communication mais pourquoi, pourquoi à, escalade, à, à, à, à parler de match an tru, après, truqué. Pourquoi on est encore en train de parler de cette. Ah ben -ce aux, aux supporters algériens. Je vous dis à oui. un moment euh, la Coupe du Monde, ça y est, elle se joue et se joue. Mais vous, en fait. vous, vous le savez très bien, Malik. Vous faites semblant de pas. Alors, ah je, je, je ne prochez, sais rien du tout. Malik, vraiment, vous avez plein d'amis qui sont aussi des journalistes algériens. Oui, et ça, ou se passe, ça se passe très bien, et non mais, non ils mais, acceptent leur élimination. Il n'y a pas de problème. Pas du oui. tout. Ah non, moi ce que je connais accepte totalement. Bah, voilà. Voilà. Moi, j'en je, voilà. connais aussi beaucoup Vraiment. qui n'acceptent pas du tout. Cette élimination qui reviennent sans arrêt sur le match de Blida, sans arrêt. Ils sont restés. Il y en a qui n'acceptent pas cette élimination. Ils sont restés oui, scotchés. Ça vraiment. les a impactés à tel point qu'ils sont restés scotchés là-dessus. Moi, je veux pas. Je pense que Sam, c'est ce que j'ai. Je pense qu'il a tort d'avoir d'avoir réagi comme ça. Il doit être au-dessus de la mêlée. Il ne doit pas accorder d'importance. Il doit dire oui, bon, vous avez raison. Et puis il continue, il continue son chemin. Qu'il ait de la sécurité ou pas de la sécurité. Là-dessus, il a tort. Après. on on est tous humains, on n'est pas tous exemplaires quelquefois, on a des réactions quelquefois un petit peu, un petit peu violentes, un, un petit peu viscérales par rapport à, à son ressenti, et ça on peut le comprendre, il s'est excusé, maintenant il faut avancer. – faut... Guy, vous qui êtes toujours d'un calme euh, olympien, hein, oui, hein, oui, et oui. ce, même parfois c'était difficile, hein, même face à Cristiano Ronaldo, <rire> sur, sur, <rire> sur un match en Afrique du Sud en 2010, mais euh, qu'est-ce que vous, vous, vous pensez de tout ça justement Encore une fois, sur le… Sur la question de base, est-ce que vous comprenez Est-ce que, au contraire, c'est quelque chose d'inexcusable Justement, pour conclure aussi ce, ce débat. Non, ce qui a été dit ici me, me, me va très bien, puisque nous avons fait le tour. C'est-à-dire que, bien évidemment, vous avez commencé par dire que nous ne cautionnons consom pas euh, la violence, c'est clair, ça a été dit ici sur ce plateau. Euh, on a parlé des agissements de, et le nouveau rôle de Samuel même. – <rire> Non, non, non, et de Samuel Leto. <rire> bien au contraire. Donc à un moment donné, il faut aussi, c'est aussi, euh, je veux dire, euh, à l'opinion publique de se dire, bah, si un homme telle ampleur a pu arriver à ça, que s'est-il passé Il le dit. Ça fait ça fait un moment que ce match s'est déroulé est du et c'est dû à harcèlement. C'est lourd. Ça n'excuse pas. Mais bien évidemment, c'est lourd. Moi, j'aimerais avoir un message plus global parce qu'on sait ce qui se passe après. Les répercussions au niveau de la population, des agissements. Parce que bien évidemment que le peuple algérien a vu ce qui s'est passé. Bien, retour, voilà, voilà ce que pensent certains officiels, enfin, certains acteurs sportifs euh, oui. européens. Et je vais pour une minute prendre l'avis de chacun euh, de vous. D'abord, Robert Nzana. Vous êtes, par ailleurs, hein, vous avez fait un MBA en management des entreprises à l'Université de, de Québec au, au Canada. Donc, vous devez savoir comment gérer un certain nombre de situations dans la société, en entreprise. Vous, dans cette situation, qu'est-ce que vous feriez et que pensez-vous des réactions des, des confrères et des techniciens européens Eh bien, je, nous avons bien suivi, n'est-ce pas, ce euh, euh, débat, oui, tout à fait. Euh, vous me permettez, euh, nous sommes tous humains. Et je vous dis que des propos, les mots sont des fois plus violents que des coups de poing. Alors, être harcelé à répétition comme cela s'est passé avec euh, Samuel Eto, Samuel Eto n'était ni joueur ni entraîneur ce match-là. Il n'était ni joueur ni entraîneur ni arbitre. Mais il est identifié comme acteur majeur du football. Il est le président de la Fédération camerounaise de football. Camerounais. Et c'est à ce titre-là, n'est-ce pas, qu'il est, euh, est pas, attaqué de partout. Mmh. Mais je dois dire que, dans une entreprise, tous les départements de ça doivent se soutenir pour aboutir à un résultat, au résultat escompté. Dans le cas euh, d'une équipe de football, c'est extrêmement complexe extrêmement complexe. nous allons pas revenir maintenant sur euh, la structuration, n'est-ce pas, d'une équipe de football avec tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire des médecins euh, comme le professeur est là. Euh, vous êtes autour, n'est-ce pas de la plupart des équipes de football en tant que chirurgien vous êtes là il y a des nutritionnistes, il y a des diététiciens, il y a, des, des oui. il y a euh, toute une euh, n'est-ce pas des de, de, de spécialistes oui. tout autour donc c'est extrêmement délicat et tout le monde doit jouer sa partition et lorsqu'on n'a pas gagné au haut niveau, lorsqu'on n'a pas gagné ça veut dire que quelque part, il y a un maillon qui n'a pas fonctionné hum. donc on ne peut pas remettre tout ça sur la tête d'un seul une seule personne euh, cette personne peut être je ne sais pas qui ou, ou alors le président de la Fédération ou le, non, au delà de football, du président de la Fédération d'ailleurs, d'autres Camerounais ont été donc, attaqués et c'est pour ça que je disais tantôt que le football ou alors le sport en général n'est plus un jeu. Vous voyez qu'on prend à partie des Camerounais qui n'étaient même pas, n'est-ce pas, euh, au match à Bida. D'accord. On une, les prend à partie. Une minute. Alors, professeur Félix Zoro, l'exaspération qu'éprouvent aujourd'hui les Camerounais face aux, aux, aux attaques, aux railleries et aux colibés des, des Algériens, euh, peut-il, euh, cette exaspération, justifier ce qui s'est passé à, à Doha, avec le youtubeur Non, le, le, le youtubeur... Moi, je ne voudrais pas dédouaner ces, ces actes-là. Ils ne peuvent pas être seulement spontanés. Mmh. Euh, je n'en ai pas la preuve. Mais il peut très bien s'agir, euh, n'est-ce pas, d'une sous-traitance. Euh, sous Parce que euh, la, la, ce harcèlement euh, sur la thématique de la tricherie, sur la thématique de, euh, du, euh, du vol, de la victoire, euh, la, ce, chat. Euh, la, la chat de match n'est pas... C'est une thématique récurrente. Construite et, et construite. Mmh. Et, et au, moins, au moins, à titre euh, d'hypothèse euh, significative, euh, comme le, le, le, le font les, les sémioticiens, on peut penser, j'ai dit bien on peut penser, par hypothèse, qu'il euh, y a quand même derrière ça une main qui tire les ficelles. Tir officiel, je ne saurais dire laquelle. Pour le sélectionneur algérien, c'est connu. Il le dit publiquement. Mais est-il le seul à le faire C'est peut-être ce qui pourrait compliquer euh, la situation. Nous sommes, euh, nous, nous avons légitimement le droit d'être exaspérés, parce que celui qui est agressé n'est pas seulement le président de la FED. Comme le disait Robert tout à l'heure, le président de la FECA n'a rien fait dans ce qu'il reproche au Cameroun. Il est président d'une fédération, il a accompagné son équipe et son équipe a gagné. En quoi est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'on lui reproche Alors c'est pour cela que euh, le leitmotiv ici, c'est euh, nous devons être tous le président de la FECA Foot agressé. Tous les Camerounais, les 25 millions de Camerounais, doivent. Parler d'une même voix. Pour dire aux Algériens, nous sommes des amis, retenez vos chiens. Retenez vos chiens, parce que vous l'avez dit ici, ce n'est pas des menaces, mais il y a des chiens partout. Il faut faire attention. Il faut, il, faut, il faut faire très très attention. Parce que nous avons été, nous avons vu, excusez-moi de terminer, eu des situations ici, ou parce qu'un un, un joueur avait, avait raté un pénalty, ben, il y a des gens qui sont allés... Euh, brûler euh, euh, les maisons de ses parents ou, ou leur maison. Ça a été le cas, par exemple, pour Romelaine, euh, ce fameux match euh, Cameroun-Algérie. Donc, il faut faire attention. Le Cameroun-Égypte, Cameroun plutôt, euh, le, le, le, le, le, le football est un jeu de passion. Lorsque les gens sont dans, une, euh, dans un paradigme footballistique, pas, ils entrent en transe. Et peut-être qu'ils peuvent poser des actes qu'ils qu regretteraient par la suite lorsque, n'est-ce pas, l'état de trans est tombé. Il faut faire très, très attention. D'accord. Je, je voudrais qu'on écoute le, le professeur Baïbec. D'accord. Donc, vous acquiescez les positions des des confrères que nous, allons, que nous venons de, de suivre. Mais à côté de ça, on a une lettre d'excuse qui a été... un peu moins celle de, de Claude Leroy. De Claude Leroy. Oui, je ne peux Claude pas Leroy comprendre que... Claude dit qu'il condamne la violence, oui. mais comprend le président de la FECA. Non, avant cela, fait. il dit qu'il n'aurait pas dû le faire. Non. Dû non. faire mais c'est compréhensible. Oui, mais, mais, mais derrière ça, on a une lettre d'excuse qui est euh, écrite par oui, le président, oui, président de la Fédération un homme entier. Oui, vous êtes entier, dites-moi. Un homme entier qui ne cache pas. Moi, je suis contre cette lettre. Comment et, ça Et je veux m'adresser ici à tout. Mais professeur. Tant que, tant que tu n'as pas de protection. Vous êtes contre cette lettre Donc, vous êtes pour la contre pour la violence Oui. Vous êtes pour la violence. On ne peut pas les idées. Non, mais je pose la tu question. Tu ne peux pas les idées. Tu me, me laisses est parler. Est-ce que vous êtes pour la violence Tu me laisses clarifier ma pensée. Ah, mais vous êtes pour la violence. Laisse-moi clarifier ma pensée. Et je dis mmh. ce que je vais dire à Etou. Ne me cache pas ma pensée. Tant que tu n'as pas de protection, me rapprocher du Cameroun. Du Cameroun. Tant que tu n'as pas la position rapprochée de la FIFA, ton destin entre tes mains. Et quand un soldat est en guerre pour un pays, il est pour le pays là, mais il doit d'abord sauver sa tête. <rire> si tu ne sais pas de tête, c'est ton corps <rire> qui arrivera ici. <rire> Moi, à ta place, j'aurais dosé une double chandelle. <rire> Et tu as tout mon soutien. Pour D'accord. Et oui. je oui. dois dire ça au Cameroun. moi, comme je marchais là dehors, quand je marchais là dehors, quand j'étais jeune, je vois de mon amour. Pour mon, ma dignité propre et pour la dignité d'un pays pour qui mes parents ont tout donné moi, et moi-même. Je ne badine pas. Je suis prêt à la mort. Oui. Ok. Pour ma dignité. Et pour la dignité du Cameroun, je suis prêt à la mort. Non, mais la lettre d'excuse est, est, -ce, est, -ce non, est tu un signe d'humilité. Non, elle n'est pas un signe d'humilité. Tu ne veux pas faire de l'humilité pour un pays que le pays ne te protège pas, la FIFA ne te protège pas. C'est pourquoi je dois dire, comme il a beaucoup d'argent, qu'il se cherche donc, en attendant, lui-même, une protection rapprochée, payée et professionnelle. Ça a un coût. Et qu'il se cherche des conseillers techniques de haut niveau pour améliorer sa formation psychologique et sa culture. Demain, je donne le même message à, sang, à, à, à son, à l'État du Cameroun. Je, lui, demain, je le je le congratule pour sa diplomatie d'État et sa diplomatie des affaires, parce que ça, qu'excellent excellent Tobi a dit. De développer ses, non pas développer pas une diplomatie pas populaire. populaire. <rire> pas Tobi, vous bien. Bien. Ah oui, voilà, vous oh. protégez les deux états vous vous entendez les hommes d'affaires algériens et ceux du cameroun vous, vous entendez les peuples sont en désaccord Trouvez un moyen de les accorder ça c'est à vous maintenant l'état algérien oui pour ressortir vous avez la responsabilité d'éduquer votre peuple pour deux raisons la première raison d'être clair entre ce qu'est hooliganisme le hooliganisme est un phénomène Universelle, elle est voulue dans tous les états au monde. Ce qui fait que, quand, si vous prenez vos responsabilités, vous entrez dans un processus éducatif et répressif des fautifs. On distinguera ce qui viendra des hooligans et que l'on considérera comme ce qu'on voit à Munich avec le. Moi, ils ont failli me lyncher dans un train entre Munich et les, les gens de, du Bayern. Ils voulaient un noir. Heureusement que j'ai la qu'il y avait les policiers, et les douaniers qui m'ont sauvé. Je venais voir mon ami qui est dermatologue à Hagen. C'était le quand je rentre à Paris. Ils ont voulu me, me jeter à travers une vitre de train. Dans les hooligans, il n'y en a pas Et si vous restez bouche bée, on confondra l'acte des hooligans à une complicité étatique. D'accord. Ouais. Par contre, si vous êtes Alors, clair, on distingue. Oui, ouais, on revient, on revient voilà. à vous. Oui, pour écouter... Euh... En une minute également, euh, euh, oui, c'est mon pire candidat. Non, je dirais que quand Falklaus lit, lit dans son livre « La guerre », que la guerre c'est le prolongement de la diplomatie par d'autres moyens. Quand on en arrive là, c'est que la diplomatie a échoué, c'est pour ça qu'on fait la guerre. Mais Je l'ai dit au début de mon propos ici, nos Cameroun est contre la diplomatie de la canonnière. C'est pas notre style. Donc d'aller en guerre parce qu'on euh, est molesté, parce qu'on est citoyen sont en difficultés, moi, je crois que dans cette affaire... Vous comprenez faut... sa lettre d'excuse. Moi, je comprends la lettre Oui, oui c'est même un très est bon tôt. signe. une oui. lettre tout à fait correcte oui. et qui, est, qui va en droite ligne de ce que quelqu'un dans sa position doit faire et qui est dans la ligne même de l'esprit camerounais, l'esprit des officiels camerounais, parce que le Cameroun est un pays de paix. Le chef d'État l'a dit, il est un mandant de la paix et c'est dans notre devise. La paix est une valeur camerounaise. La paix est une valeur camerounaise. Tous les Camerounais doivent le savoir. Nous sommes un peuple de paix. On n'est pas des belliqueux. Et donc, moi, je dirais que j'engage le gouvernement algérien à prendre ses responsabilités. C'est eux qui doivent parler au peuple algérien. C'est-à-dire que les oui, officiels oui. algériens doivent le faire vraiment de manière claire, en commençant par peut-être le chef de l'État pour aller dans l'ordre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Sports, toute la fédération sportive algérienne pour parler au peuple algérien. Ce n'est pas au Cameroun de le faire, ce n'est pas les Camerounais qui se comportent mal. Ce sont les Algériens qui se comportent mal. Et ces autorités algériennes, à qui je demande instamment de le faire, c'est eux qui connaissent leur peuple, c'est eux qui sont mandatés par leur peuple. Donc ils sont habilités, ils sont, comment dire, euh, habilités oui. à parler à, à ce peuple-là. Parce qu'ils ont ce mandat. Donc je crois que c'est ce que nous devons faire. Maintenant, le Cameroun doit poursuivre dans son rôle étatique qui est d'assurer la protection de tous les citoyens camerounais. Et le Cameroun le fait, je l'ai dit tantôt, le Cameroun le fait de manière tout à fait euh, euh, peut correcte, discrète, mais et très discrète. Euh, mais efficace. D'accord. Et les décès viennent de Pourquoi Votre paix a tué Ibosé. Votre paix, c'est la paix des cadavres. Ouais, ouais, c'est ça moi, que vous m'appelez l'indépendant des tombes. Votre paix, c'est pour qu'il les cadavres. Pas pour ça. Non, Toby, tu ne peux pas parler non, comme si ça. C'est ça, oui, c'est ça es, C'est ça le problème entre aujourd'hui et votre papa. C'est de vouloir jongler. Il a voulu jongler entre les colonnes et les nationalistes. Vous continuez ça avec votre génération Non, non, il faut, il faut. Vous devez nous rendre compte sur la mort des beaucer. Qui a tué Beaucer Dites-nous. Cette question n'est pas d'actualité. C'est mon compatriote. Je le dois de demander ça ou pas. Cette question n'est pas d'actualité. Tes vous alors, ne venez pas parler ici. Tes vous aussi, vous ne pouvez pas. Ok. Euh, dernière ah. question, c'est le Cameroun doit-il prendre part au chant? C'est en janvier prochain, le Cameroun est qualifié parmi les, les pays qui, euh, qui devraient prendre part à, à ce pays. Alors, Sous réserve que ça charge. change Au vu de la situation, c'est oui. vrai que Simon-Pierre Ongambidan donne toutes les garanties, toutes les assurances, que les relations euh, sont au beau Excellent. fixe, excellentes, entre le Cameroun et l'Algérie. Mais il y a des morts, il y a des agressions, il y a des provocations, il y a du harcèlement. Robert Nzana, le Cameroun, en, en un mot, hein, on est presque à la fin de notre émission, devra-t-il prendre part ou, ou pas au, au prochain chant? Le Cameroun devra prendre, doit prendre part à cette compétition. Le Cameroun a été qualifié, le Cameroun euh, doit prendre part à cette compétition. là. Et maintenant, c'est aux deux États, aux deux fédérations sportives, de jouer, n'est-ce pas, leur partition dans cette affaire les joueurs n'ont rien fait pour ne pas aller euh, s'exprimer dans cette compétition-là. Ils méritent. Donc, il aller. Donc, euh, en ce qui me concerne, le, le Cameroun devra euh, participer. Il faut qu'on se prépare normalement, sans inquiétude, et que la les deux fédérations, euh, les deux États, n'est-ce pas, euh, euh, prennent leur part de responsabilité pour euh, apaiser, n'est-ce pas, la tension qui est palpable, et, et pour que cette compétition-là euh, se joue sans anicroche. Et si cela n'est pas fait Si les deux États ne se retrouvent pas, les propositions qu'il a faites euh, si ce n'était pas euh, mis en pratique, qu'est-ce qu'on fait Je pense qu'il faut que la CAF, parce que le Chan est une compétition de la CAF, mmh. que la CAF prenne le leadership de cette affaire. Mmh. On a vu euh, dans certains pays où euh, euh, mais la, les, les, les équipes sont responsables du comportement de leurs de leur, de leur, euh, spectateurs. Mmh. Donc, euh, les pays suspendus les, les, pays suspendus, les, les, les, les amendes parfois les, ouais. les matchs qui se jouent à, à, dans des oui. stades oui. à huis clos parce que les spectateurs euh, se sont euh, mal comportés donc il y a une comme disent les juristes un peu il y a comme ce qu'on appelle la responsabilité sans faute vous pouvez être responsable même si ce n'est pas vous qui avez commis la faute et c'est pour cela que la CAF doit euh, prendre le leadership frapper du poing sur la table et garantir la, la sécurité du Cameroun parce qu'il n'est pas question que nous abdiquions et que nous, euh, nous, nous, nous Parce, que, parce que les Camerounais les Camerounais craignent. Euh, euh, nous oui. avons notre confrère Emmanuel Joseph-Emmanuel Bana, à qui je dis bonsoir d'ailleurs, qui dit avoir été agressé à Doha par les supporters algériens. Et, et des oui. témoignages comme celui-là, comme celui de, de Joseph Emmanuel Bana, il y, mm -hmm. y en a des, des, des, des milliers de et, des Camerounais qui craindraient de se retrouver mm -hmm. là-bas, là ou alors l'équipe ira toute seule sans supporter. Et il y a même une histoire, pas. Philippe, il y a même une autre histoire. Je ne sais pas sur quel, quel point pourrait être vérifié. C'est celle de, de, cette, de cette Camerounaise d'un certain âge qui aurait était euh, victime d'un viol collectif, on ne sait pas euh, par qui, à, à Doha. Donc, le, le, le, la menace est certaine. Mais qui est le responsable de cette compétition De ces rencontres C'est bien la CAF Et je ne comprends pas jusque-là le silence de la CAF. D'accord. Depuis, depuis que cette question euh, qui a été tranchée par la FIFA okay. elle a été tranchée par la FIFA donc que la CAF prenne ses responsabilités il y a Là. la commission d'éthique de la CAF, de la FIFA, qui n'ont voilà. jamais inquiété ni Belmadi, ni aucun sponsor algérien identifié. Belmadi aurait dû être suspendu déjà. D'accord. Votre bon, bon, minutes. Simon-Pierre oui, non. Je dis... sur si oui ou non, le Cameroun peut jouer le chan. Non, le, le Cameroun mmh. mérite entièrement de jouer le, le chan qui bah, euh, qu s'est qualifié. qualifié. Donc il n'y a, a aucune raison de, de se défausser, de se défiler parce que quelques rullians algériens pour faire des menaces contre le Cameroun et notre équipe. Non, je crois qu'un pays digne et debout et fort, donc nous devons aller à cette canne en toute confiance. Mmh. Parce que le Cameroun sera derrière son équipe. Et comme je vous l'ai dit... Il n'est pas question de laisser un seul Camerounais menacé par l'Algérie, qui est un pays frère et ami. Et je voudrais dire, euh, à l'envoi du professeur Baïkwek, qu'il euh, a parlé de, du camp de l'indépendance. Mais je voudrais dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce camp qui a, qui a gagné à l'époque. Le camp qui avait les, les Ben Bela, les Boumediennes, c'est-à-dire le, le groupe de Casablanca, c'est plutôt le groupe de Monrovia, auquel le Cameroun était. Donc le Cameroun, à l'époque, n'était pas dans ce groupe-là. Le Cameroun était dans le groupe de Monrovia qui finalement, dont les idées ont prospéré et qui ont mené à la création de l'OUA, que nous connaissions, qui est devenue Union africaine aujourd'hui. Donc, euh, les pères de, de l'indépendance, qui étaient divisés en deux groupes antagonistes, parce que tous étaient panafricanistes, il faut le dire, tous étaient des panafricanistes. Ce n'est pas qu'un était plus panafricaniste que l'autre. Sauf qu'ils avaient des approches différentes. Les uns voulaient les États-Unis d'Afrique, une intégration immédiate. Et le groupe de Monrovia auquel le Cameroun appartenait, estimait que nous sommes des États trop jeunes, il faut les développer, il faut les construire, il faut les organiser. Et c'est pour cela qu'ils ont plutôt penché pour les États, une organisation des États-nations. Tu parles du Cameroun, le Cameroun pseudo-indépendant ou le Cameroun national Non, moi je ne connais pas. Parce qu'avec le pour... Cameroun, ton frère a... était du groupe nationaliste. Oui, hein. mais moi je ne connais qu'un seul. Le, groupe. le Cameroun. Mais le groupe d'Aïdjo. Non, non, non, non. Dis-nous ici que non, tu n'es pas, euh, pas un. Vrai bida. <rire> ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. c'est le débat. Le débat tu Le débat dans le groupe Mbida. Non, non, non, non. non, non. Nous, le, les le, le nationalisme n'était pas. Non, le Cameroun. Pour, un Cameroun, pour une non. Afrique qui ira petit à petit. Non, non, nous, on parle du ah. Cameroun. Util, le Cameroun qui avait le pouvoir. Okay, Ce camon le cameroun a été dans le groupe de Montréal. pour le Non, non, non a... aujourd'hui, vous le pouvoir. <rire> non, on a le pouvoir. Le pouvoir qui vous a été donné par non, Paris. le Cameroun est un État indépendant. Non, on peut et c'est Vous ne pouvez pas faire plus. Non, on ne peut éliminer. pas le dire. On ne peut pas revenir en arrière. Le pouvoir qui vous, qui vous a été donné et dicté. non. non le, le Cameroun a obtenu tirs. son indépendance en bonne et due forme. On ne ouais, peut pas revenir en arrière. Salut ah, la, non, non, non, non, non. la parole. Non, à ce moment-là, la Non, je ne peux non, ça ça pas. C'est pas la parole. ne pas, pas le dire. On ne peut pas laisser dire que le Cameroun est indépendant. Le Cameroun est indépendant. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas le Monsieur Je ne pas laisser dire que le Cameroun est indépendant. Non, le Cameroun a eu d'abord son autonomie interne. Le Cameroun a eu son autonomie en 57. Ensuite, il a eu son indépendance. Ça, on ne peut pas le nier. Ça, le camp est un état indépendant, sinon on ne serait pas aux Nations Unies. Voilà, il a obtenu sa réunification. Tout ça s'est passé en bonne uniforme. Le camp de qu l'UPC qui a fait été en bonne et En c'est quoi Parce que donc, ça a, a été le Qu'est-ce qui fait que ton père est limogé le 2 février par Amadier après avoir corrompu une assemblée Entière. Bon, je ne veux pas revenir sur Dans ces raisons. Des des pas, ce que le, c c <rire> tu ne peux pas. C'est pas l'émission. Tu ne peux pas ignorer ça. Moi, je sais pourquoi. Tu ne peux pas nous dire ça. Non, on n'est pas là pour ça. Non, non Tobie. On n'est pas là pour ça. C'est pas Tobie. C'est on va mettre Simonière. Où est-ce qu'on Non. Tu ne vends rien. Non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord. On dit bien viennent limoger Tobie Laval après avoir corrompu les élections. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Avec qui veux-tu parler Tu es capable de le faire Ce n'est pas le sujet. Je dis que ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, ne sujet. Non, les pas sujets. du tout le sujet. La vie, Vous les sujet le monsieur. Manteau. Vous un sujet non. Non. fondamental. En Il fait. du tout. Il le tout les son Il Pas du tout. tout, même même tout, tout Je ne suis pas le, non non. Non, non, non. le non, non, non, non, non. Le le le vous PAS, le n'a jamais PAS, le PAS, le PAS, même PAS, conseil PAS, non, je dis que, que l'UPC n'a jamais été reconnu par les Camerounais. Les Camerounais ont hein vomi l'UPC. Hein il faut le dire. Okay, les Camerounais on ont vomi l'UPC. C'est pour ça que vous avez échoué. Okay. Il faut le dire. Oui, Bidam, oui, Bidam. il faut oh, le dire. On a échoué. Vous Okay. Nous, allons, nous allons terminer l'émission on s'excuse pour euh, la petite interruption euh, les esprits euh, se sont échauffés nous sommes dans un débat contradictoire un débat d'idées et donc euh, nous devions donner la parole au professeur Baïbek hein, pour conclure parce que euh, nous parlions de si le Cameroun devrait prendre part euh, au prochain championnat d'Afrique des Nations Eh bien oui pour euh, professeur Zogo oui pour monsieur Ngwambida, oui pour Obenzana et pour vous moi je ne suis pas un naïf je ne, je ne fais pas du oui ou non Je raisonne C'est un souhait mm -hmm. Mais les conditions on a les moyens de vérifier Que de part et d'autre On n'a pas laissé pourrir la situation Qui aboutit à des gars. Pourquoi Pour deux raisons La première raison c'est qu'il ne s'agit pas seulement de faire la scan Il s'agit de circuler à New York À Paris À Shanghai Avec les Algériens On se rencontre partout et rencontre nos enfants. Il n'y a pas quelqu'un d'entre nous qui n'a pas des frères, des sœurs, des neveux à Paris, à New York ou à Shanghai. Il s'agit de ça. Et on se reconnaît très facilement par la peau. OK Par le facet, par le type humain. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, au-delà de tout ça, où est-ce que va l'Afrique fondamentalement Fondamentalement, l'Afrique va vers un État fédéral, le Pan-Africain, quelle que soit la méthode. Okay? Et ici, il s'agit de, de voir si c'est un épiphénomène ou un phénomène d'État. Parce que d'un autre côté, l'Algérie est un pays qui s'est avoué constitutionnellement maghrébin, arabe et africain. Est-ce qu'il arrive à intégrer ça Ou bien il joue avec nous On a eu ça dans le milieu scientifique. C'est-à-dire que on le dire aux Arabes vous êtes avec l'Afrique n'êtes pas la l'afrique par exemple moi j'ai eu ça la création d'un journal les tunisiens on leur donne la responsabilité de créer le journal africain des orthopédistes et tourne autour de cette affaire pendant trois ans quand on ouvre les yeux ils ont déjà créé le journal arabe et c'est eux qui sont euh, directeurs de publication et médecin chef on est obligé de se retirer si c'est comme ça, ok. Il y a dans des conditions pour que le Cameroun du le change. Mais oui, on ne va pas aller en guerre avec un pays aussi puissant, parce qu'ils sont puissants, on le sait. Ok mm. On ne veut pas vivre dans les couloirs en souffre autant. On ne veut pas aller vers un panafricanisme qui est une du péril. D'accord. On ne veut pas être Merci, naïf. Merci à vous, pour ça, Baïbek, d'être voilà. passé. Merci, euh, chers amis, merci, chers frères, d'être... Euh, d'être passé, euh, est-ce qu'on peut se dire euh, des paroles cordiales Non, dis, non, moi je ne peux pas. pas. <rire> je ne suis pas un type qui joue double jeu. Je suis mécontent de, de Mbida. D'accord Il faut que je digère une telle crise d'un type qui s'est battu pour son pays et dont la colonisation a hyper grossièrement abusé. D'accord. Bon, bon, Quand Ramadis vient de débarquer Mbida ici, et quand je vois un bidon parler comme ça, il est plus jeune que moi. On n'est que dans le débat. C'est parce qu'il est plus jeune comme moi. Oui. Si là, tu sais que moi. Ici, là, tout c'est parce ce qu'il devait se passer entre ici et la sortie. Non, on si j'avais pas... son âge, on ne <rire> pouvait pas le rater. <rire> on n'est que dans un débat. On ne pouvait pas le rater. Bon, ok. Et moi, je ne pas restons... moi, Tu es jeune. Tu vas me doser, non <rire> <rire> Mais quand moi, j'avais ton âge, on ne peut pas te laisser vivre les choses comme ça. Ça aurait éclaté ici. D'accord. Moi, Merci. je ne suis pas un petit petit jongle. Je suis entier. Merci d'être passé. Merci. On ah. passé, -nous. Vous serez pas une telle une telle. Zogo, merci infiniment. Merci. Euh, merci de montrer votre amour pour, pour le Cameroun, cher euh, panéliste du plateau. Robin Zana, okay. merci. Baebek, merci et à très prochainement. Merci à vous de nous avoir. Merci de, de nous avoir écoutés. Merci à vous voilà et à toutes ces équipes, dire. avec bien sûr le chef service technique qui était là. On se retrouve très prochainement pour une autre édition spéciale et mmh. bonne chance aux relations camerouno algériennes. Bonne nuit à tout le monde. <rire>